Bonjour à tous, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui, on se trouve être en arrêt parce qu'on a eu le congé des temps des fêtes, là, on est euh, le lendemain de Noël, mais... On va redébuter les bourses probablement en janvier parce que dans le fond, entre les deux euh, périodes, Noël et le jour de l'an, on n'a pas grande activité. On va ouvrir les bourses aux États-Unis, au Canada, euh, je pense que c'est le 29, 30, 31. Ça va être très, très tranquille. Donc, euh, peut-être profiter euh, de ce temps d'arrêt pour faire une petit, un petit récapitulatif, un récapitulatif excusez, et, euh, ce qui pourrait arriver pour euh, 2021. Moi, ce que je vois, écoutez, je... Je, le, le temps de cet arrêt, euh, je, je me suis monté un petit système de trading là, pour euh, ben, trading long terme, c'est du swing trading. Là. Euh, de toute manière, j'ai je vérifie mon système pour être sûr, sûr, sûr de me positionner euh, dans les métaux précieux au niveau. Ben, je suis positionné, mais encore faire peut-être pas mal de swing trading pour 2021, mais c'est du swing trading euh, long terme, là, pas euh, court terme. Ça euh, avec les moyennes mobiles 20-40 à peu près, là, en tout cas avec des oscillateurs, euh, quelque j'ai fait mes vérifications, ça va très bien. <rire> qu'on se positionne pour 2021, surtout dans les ors-argent, argent surtout. Et l'or aussi, on continue parce que dans le fond, les, euh, les juniors même, je pense que là, c'est le, le, le, le, le boom qu'on attend depuis très, très longtemps. Et euh, euh, sur l'argent aussi, bien entendu, il y a une grande, grande figure euh, euh, qui s'est construite sur l'argent euh, cop and handle, mais sur le long long long terme, donc ça pourrait nous propulser l'argent, bas bon, là il euh, y en a qui euh, spéculent sur beaucoup de prix moi je ne veux pas spéculer, je suis un, tout simplement un trend following, je suis la tendance euh, la tendance, la tendance lorsque ça m'indique que ça monte, ben je suis dedans et lorsque ça se revire je sors, euh, par contre au niveau des positions d'or, il euh, y a beaucoup beaucoup de juniors que je me suis positionné depuis euh, maintenant deux ans euh, et je conserve, conserve serve, euh, mais il y a certaines positions que je vais être comme peut-être plus euh, en swing trading, vu que de la circonstance. Euh, donc, on va revenir à ce que je disais, au niveau de l'or et de l'argent, en 2021, ça devrait être euh, euh, vraiment explosif et plus pour plusieurs raisons dans le fond, parce que Joe Biden a dit que l'hiver serait euh, noir et ici, le confinement est... Euh, euh, vraiment euh, en plein essor et vous aussi, euh, ceux qui m'écoutent, mes amis euh, français euh, c'est la même chose euh, donc euh, on se trouve à être dans une situation qui va se poursuivre euh, tout euh, cet hiver et euh, euh, donc je pense que les premiers mois d'hiver de devraient être très très explosifs pour l'or, l'argent euh, le, ben, les autres métaux aussi là, tout, parce que déjà ça là, euh, euh, on voit rien que le cuivre et euh, le zinc, on va aller voir sur tout à l'heure vous allez voir qu'on a vraiment pris du galon par contre, l'argent c'est euh, pas encore positionné selon sa vraie euh, <rire> position, selon les autres métaux, mais on, on va suivre ça. Euh, donc, euh, aussi, je voudrais peut-être vous parler de la politique monétaire qui changera vraiment pas en 2021. Au contraire, on va continuer à en, en remettre. Là, pour autant, le, le plan avait été accepté, mais Trump a suggéré, au lieu de 600 dollars par euh, citoyen américain, 2000 dollars, Mais je pense que là, il y a... Je sais pas si euh, c'est le plan initial. Là. Mais de toute façon... Euh... Dans toute la nouvelle euh, gamique, euh, on va appeler ça comme ça, euh, de ce qui se passe aux États-Unis, on se trouve être dans une situation où euh, on, on vit à Alice au pays des merveilles, dans le fond. Parce qu'on pense que tout est, <rire> euh, tout est réglé, euh, Trump est, a perdu Biden, en tout cas les médias traditionnels essaient de faire croire ça aux populations, euh, mais la réalité, euh, c'est vraiment pas ça, euh, écoutez plusieurs acceptent pas du tout, du tout le résultat de l'élection et encore plus euh, toute la situation actuelle pour faire en sorte que comme je vous ai dit souvent, qu'il y a une sécession. Où, euh, je ne sais pas s'il va y avoir vra vraiment des conflits, mais en tout cas, c'est une situation qui est assez critique. Et euh, Christian Freeland, comme euh, je vous avais dit, a dit qu'au printemps, il y aurait beaucoup, beaucoup d'argent. C'est elle-même qui l'a dit. Et euh, la Fed, elle continue tout simplement son impression monétaire. Il n'y a rien qui va changer. Donc, euh, on va aller voir ça rapidement. Euh, on va regarder les... Euh, euh, dans le fond, les, les grands indices là et puis après on va aller dans les métaux la raison pour laquelle euh, je pense qu'on va être aussi là on se trouve à être euh, sur le Dow Jones on, le, le grand mégaphone euh, qui s'est dessiné, qui, a, qui est pas terminé, la figure est pas terminée euh... euh comme je vous dis, euh, souvent un, méga, un mégaphone, c'est une, une figure qui est baissière à long terme parce qu'on se trouve à avoir une conclusion. Ah ben, C'est de l'incertitude, puis ça fait assez longtemps, là, depuis 2018, l'incertitude euh, sur les marchés et sur l'économie. Euh, euh, vraiment avant le, le, le, la crise du coronavirus, là, vraiment, vraiment avant le, euh, cette crise-là, on avait déjà eu euh, cette incertitude qui a fait en sorte que, oui, les bourses ont monté, on est encore à des nouveaux records, mais on se trouve à suivre cette grande, grande figure. Et euh, de quelle manière que ça va se conclure, j'en ai aucune idée. De toute façon, moi, je, je, je comme je vous dis, je fais des screen, euh, screenings pour euh, des screeners pour le, euh, trouver des, des titres. Là, et, et puis, ce qui me revient, c'est... Euh, euh, des, des métaux précieux euh, donc euh, métaux précieux, beaucoup beaucoup de personnes qui sont rentrées dans les métaux précieux et il euh, euh, y a des valeurs qui ont été très très euh, puissantes en 2021 mais peut-être c'est la fin, comme les technologies je sais pas, je sais pas, mais euh, regardez, ça ça se trouve être le Dow Jones le, le Standard Poor's, on avait dépassé un peu mais euh, on n'est pas encore en force de super achats mais on va voir, on va laisser aller les choses euh, et surtout l'or l'or euh, comme je vous dit, sur le long terme, on se trouve... Euh la consolidation ici qu'on a eu là, euh, est pas terminée encore sur mon slope on a un début de revirement, sur le silver c'est plus euh, évident parce qu'on a eu une cassure ici de la tendance et euh, mon slope a viré, euh, sur le RSI c'est la même chose, on a viré euh, donc euh, au niveau du, de l'argent euh, je vois qu'on pourrait avoir un développement euh, euh, très bientôt au niveau des euh, mines orifères argentifères, il euh, n'y a pas dans encore de confirmation euh, sûre, mais on a comme une tendance au revirement. Euh, c'est pour ça que je crois que le revirement va arriver très, très bientôt. Euh, ça va être à suivre. Euh, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est... Euh, je pense que j'ai mis ça... Euh euh, oh ben on peut parler rapidement du Bitcoin. Là. Le Bitcoin, lui, est en euphorie tout simplement. Et euh, c'est ça, le, le, le Bitcoin, là, on est en train de tomber dans une seconde euphorie. Et, et pour moi, écoutez, euh, quand, lorsque j'avais tracé ma tendance, je, je, je l'avais dit dans une vidéo, je le voyais, je, ça monte et ça peut se rendre à 30 pièces. mais je je j'investis pas dans les, les le bitcoin. Euh, je, mais euh, est-ce que là j'investirais au demain, Ben ça peut monter encore, écoutez c'est l'euphorie qui se produit là, cependant on est en surachat euh, sur un graphique euh, hebdomadaire, on va avoir un revirement très bientôt j'imagine parce que, mais ça peut se poursuivre mais non, c'est euh, le bitcoin c'est très volatile il n'y a pas beaucoup d'intervenants qui se trouvent à, à manipuler les cours donc euh, on peut avoir du revirement assez raide et quand on commence à en parler, on a des de passer de 20 000 ici. Quand on commence à en parler pas mal dans les médias. Euh, je pense que c'est pas encore le cas mais ça va commencer bientôt ben c'est le temps de sortir mais peu importe là euh, c'est ça, c'est pour vous montrer ça euh, bon on va aller voir sur les, euh, ben, les futurs euh, au niveau euh, parce que c'est ce qui m'intéresse ben les métaux précieux le dollar américain rapidement comme ça euh, ben comme comme ce que je vous avais montré euh, la tendance ici euh, est est à, à, à la baisse euh, je vous avais donné comme euh, premier euh, support, peut-être 88, euh, ça se pourrait très bien qu'on aille toucher touché au 88, et ensuite de ça, on pourrait aller plus bas, mais peut-être un petit rebond dans ces coins-là, et ensuite de ça, je, la tendance est vraiment euh, baissière, là. Euh, tout ce que je vois ici, et surtout la moyenne mobile 200, mais il faut dire que les, le dollar américain se déplace très lentement euh, comparé à la... Euh, parce que c'est une masse immense euh, euh, au niveau des acheteurs et des vendeurs. Donc, euh, les tendances sont sont lentes à se développer, mais on le voit très, très bien sur le long terme. Euh, L'or, c'est la même chose. C'est quand même assez long à se développer, les tendances. Euh, le nickel, regardez le nickel. On a eu une un montée là vraiment à partir de, du creux, là dans le fond, on continue, et puis on vient de dépasser l'ancien euh, sommet. Donc, euh, au niveau du nickel... Euh, euh, d'après moi, ça continue à monter. Euh, je me suis positionné aussi dans quelques juniors. Euh, euh, ben, je vous avais parlé de Nova. Euh, je, on retournera tantôt. Euh, j'ai fait un super de bons gains. Euh, J'en ai vendu une partie, mais j'ai euh, conservé quand même une bonne partie euh, pour acheter d'autres choses. Euh, J'irai vous montrer ça tout à l'heure. Euh, le cuivre, le cuivre, c'est indéniable. On est en montée. Euh, euh, écoutez, il n'y a la tendance est à la hausse et euh, tant que la tendance demeure à la hausse, on continue euh, euh, regardez ici on, on a eu comme une correction euh, dans une tendance à la hausse avec le sudo on le voit très bien mais euh, ben là on retourne encore donc, euh, euh, puis au niveau du trix aussi on est en hausse encore euh. au niveau du zinc c'est la même chose, euh, peut-être moins évident là, on, va, on a les deux sommets ici à les euh, casser au euh, niveau de, du, de, du pétrole, euh, on a eu quand même de la force, et d'après moi, le pétrole va aussi euh, continuer euh, à monter d'une manière peut-être moins évidente, euh, tout simplement parce que ça se trouve être des matières premières, et ça va suivre le mouvement euh, de tous les matières premières. Euh, euh, je vais aller vous montrer rapidement quelques titres... Euh, position. Écoutez, c'est ça, je ne vais pas m'embarquer pour vous dire achetez ça, achetez pas ça. Euh, chacun prend ses propres décisions avec euh, l'éclairage que vous avez. Moi, ce que je pense, c'est qu'on se trouve à être dans un... Un temps où euh, les, les mines, métaux précieux, ressources naturelles euh, euh, sont vraiment euh, vont être vraiment en euphorie dans les prochains mois et dans les prochaines années. Dans la dernière vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous encourage vraiment à aller voir. J'ai fait une un analyse sur euh, euh, de la période à 1980 jusqu'à aujourd'hui au niveau des matières premières et vous allez vraiment comprendre pourquoi euh, ce que j'avance euh, je me barre sur euh, quelque chose de solide donc euh, au niveau des matières premières et de l'or bien entendu tout ça donc euh, ça se trouve être ce titre-là que je vous avais dit que j'étais embarqué je euh, euh, <rire> suis embarqué mais je suis sorti parce que j'ai vraiment eu euh, je suis embarqué à 1,78 euh, je suis pas complètement sorti. Hein. Euh, non, non, non. Euh, ça fait deux semaines tout simplement, et à cause de cette euh, euphorie vraiment, euh, euh, euh, vraiment extraordinaire, euh, je pensais pas que ça exploserait comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai euh, vendu euh, certains... Mais j'en ai encore, là. Euh, et, et à long terme, là, si vous investissez à long terme... Gardez ça, c'est très très bon, c'est des royalités, euh, euh, service public, euh, production euh, d'énergie alternative, mais c'est plus que ça, ça se trouve être, euh, il se trouve être dans, on va aller voir, regardez. Ben, je, je vous dis pas de l'acheter, je vous dis euh, ce que c'est. Société redevance sur le cuivre, Bah euh, ben, ici sur le cuivre et le nickel. Euh, parce que dans euh, Trading View ils me disent, pas ça, mais c'est ça. Éléments constitués de transition économique. Ah, ben regardez, euh, transition des combustibles fossiles vers des énergies propres aussi. Euh, alors écoutez, c'est quelque chose au niveau de l'avenir euh, qui, qui est très, très, très euh, viable. Donc, euh, du long terme, euh, c'est officiel que c'est une action qu'il faut... Euh, ben on dit garder, conserver, euh, c'est mon avis. Euh, il y a aussi les petites sociétés euh, qui sont, ont émis des actions, ça fait pas très très longtemps. Euh, c ça, ça se trouve être Rena Silver. Mais comme je vous dis, les minières euh, d'argent, euh, c'est sur le bord euh, d'exploser. De, Donc, euh, euh, ça, First Mining est... Il, il, il, il est à de, de retourner, mais il, il traîne la patte un peu. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qu'il faut euh, considérer. Euh, et puis là, il y a un paquet de, de titres que j'ai repérés, euh, que j'ai pas encore acheté mais qui seraient euh, achetables, tout simplement. Euh, Step Gold, qu'on vient d'avoir une super de belle cassure ici. Euh, alors, en tout cas, il y en a beaucoup, et euh, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être dans l'or euh, et l'argent pour 2021. Mais comme je vous dis, euh, prenez votre temps pour bien choisir vos sociétés. Euh, et pour terminer, on va aller voir rapidement l'économie. Euh, Peut-être que je voulais regarder avec vous c le tout. Ça, c'est pas. Euh, non, ça, c'est le tout de chômage. Produit intérieur brut a monté un peu, mais on se trouve être euh, euh, permis. À fond, bon, c'est ça c'est le, le taux les taux d'intérêt le directeur même si on commence à avoir de l'inflation je voudrais vous bien que vous remontrez le taux d'intérêt euh, long terme on va aller avec une barre plus euh le taux d'intérêt long terme, ça c'est vraiment important de comprendre que la Fed, dans le fond, on n'a pas le choix de continuer à, à, à, à être très, très euh, négative ou, ou, ou, ou stable au niveau de ses taux d'intérêt, parce que sur le long, long, long terme, on voit que depuis 1980, qu'est-ce qui est arrivé, on, on avait eu des taux excessifs, euh, on a eu une descente euh, des taux à toutes les les grands mouvements, euh, parce que dans le fond, la FED n'a jamais arrêté de de, de faire de l'impression monétaire. Et en, maintenant, elle poursuit cette impression monétaire d'une manière euh, absolument folle. Donc, euh, plus qu'on avance dans le temps, moins qu'il est évident que les taux d'intérêt vont monter, parce que la FED n'a pas le choix. Elle, elle achète absolument tous les actifs et ne peut pas se revirer rapidement. Donc, euh, elle va garder les taux bas très, très, très longtemps. Et regardez ce qui est arrivé à la dernière grande crise, 2007-2008. On a eu un long, long, long plateau où euh, les taux sont restés bas. Avant ça, la crise de 2000, on avait encore un peu de, de jus, un peu de puissance. Mais là, les taux ont remonté et à 2008, c'était assez long de... 2008 jusqu'à 2016, qu'on n'a pas remonté les taux. On avait commencé à faire la petite montée de taux ici. On est obligé de retomber à zéro parce que dans le fond, on ne peut pas se permettre de monter les taux, et la, la, la, la monnaie euh, est abondante un peu partout, euh, la monnaie américaine, je dis bien, sur la planète, et on ne peut pas euh, toucher au taux d'intérêt pour un long bout. Donc, euh, ce qui me fait dire que, dans le fond, on va être dans une situation euh, où le dollar américain va continuer euh, sa descente euh, euh, pour un bon, bon bout, parce que on est une situation qui est pire que celle de 2008, et c'est une situation qui s'est développée rapidement, même si... Si on voit les bourses en effervescence, on n'est pas dans une situation euh, normale. C'est du jamais vu. Donc, euh, ce que je pense qu'il va arriver euh, au niveau des, du dollar américain, c'est qu'il va rester, euh, il va s'en aller euh, en, en baissant. Hein. Les bourses euh, peuvent continuer à monter. Euh, Powell et euh, Yellen vont continuer à faire de l'impression monétaire, mais par contre, l'or et l'argent vont continuer à monter et les matières premières aussi pour plusieurs raisons, des raisons, des raisons fondamentales dû au fait qu'on a brisé plusieurs chaînes de production, donc euh, ça crée de l'inflation. Et en plus, euh, on se trouve à voir le dollar américain qui va continuer à se multiplier, multiplier, éternum euh, vitae. Donc euh, l'or, euh, excellent refuge. L'or, l'argent aussi, bien entendu, qui est un métal industriel, aussi euh, allié aux beaucoup de technologies du futur, le cuivre, le zinc et tous les métaux précieux. Mais euh, l'argent, l'or, et l'argent surtout à surveiller en 2021.